C'est l'histoire d'un fou qui fait des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de première classe, des trous de... Non, c'est pas le pensionnaire des là. Il fait des petits trous dans le jardin de son asile. Et il arrête pas tel point que le directeur de l'asile vient le voir. et dit écoutez, cher monsieur, monsieur qu'est-ce que vous nous faites là Si ça continue, il va falloir que ça cesse. Pourquoi vous nous faites des petits trous partout Le fou lui répond mais non, monsieur le directeur, vous avez rien compris. Ce ne sont pas des trous, ce sont des pièges à jaloux. Mais, mais, mais mon cher ami il oui, n'y a pas de loup ici <rire> bah ben oui avec tous les pièges que j'ai mis ça risque pas <rire> et voilà blague pourrie du jour bonjour euh, alors je précise tout de suite il n'y a absolument euh, toute ressemblance euh, avec l'époque actuelle serait totalement fous. ah ou pas ou pas ou peut-être que je viens de prendre euh, notre très cher gouvernants pour des fous oh je ne sais pas peu importe est-ce qu'on a un peu de liberté d'expression encore dans ce pays allez pareil on aussi Aujourd'hui, euh, on va causer d'un truc, euh, c'est que je viens de m'apercevoir qu'on avait des chiffres vachement intéressants euh, et qu'en fait, vous avez euh, 95% des décès du Covid qui sont liés euh, à des euh, comorbidités. 95%, euh, c'est-à-dire 19 sur 20. C'est... Euh, pour le dire autrement, si vous voulez, si vous avez euh, moins de 60 ans euh, et pas de comorbidité, euh, vous, avez, euh, vous avez plus de risques d'être frappé par la foudre que de mourir du Covid. Donc, je pense qu'il faudrait mettre en place une loi qui dirait que par temps d'orage, nous n'avons pas le droit de sortir de chez nous. C'est quand même, non mais c'est très important. Et ça en fait euh, je m'en veux un peu parce que alors bien sûr c'est pas en France qu'on a les chiffres euh, ça je, ça fait un moment que je les demande et j'ai été un peu couillon de ne pas aller regarder ailleurs parce qu'il y a un pays qui les sort, ces chiffres, c'est le Royaume Uni. Et ce qui est pratique avec le Royaume-Uni, c'est que dans le genre même structure de population que nous, hein, on a à peu près le même nombre d'habitants, euh, une répartition des âges qui est à peu près la même, euh, on a les mêmes maladies, les mêmes problèmes, euh, les, à peu près, à peu de choses près, le même nombre de décès à l'hôpital. Donc, euh, c'est vraiment, c'est nos voisins et euh, on fait tout pareil. Euh, et c'est très intéressant d'aller regarder ces chiffres-là parce que qu'on eh ben, on a la, la confirmation, que euh, les statistiques euh, du Covid euh, général n'ont aucun sens. C'est quelque chose que je vous répète depuis un moment. Quand vous regardez des statistiques en population générale, vous avez des aberrations statistiques. Vous avez des aberrations statistiques un peu comme si vous aviez une chambre d'écho et que euh, pour, pour vous le dire plus euh, un peu imagé. C'est un peu comme si vous prenez une pièce et puis vous mettez tout le monde vraiment dans un coin massé. Euh, si vous regardez dans le sens de ce coin, vous allez trouver qu'il y a du monde. Si vous vous tournez que vous regardez dans l'autre côté de la pièce, bah, euh, vous allez trouver qu'il n'y a personne. Et c'est pour ça que en stats, c'est important euh, que euh, le, le, ce que vous regardez, que le périmètre de ce que vous regardez ait un sens. Et un sens par rapport à ce que vous regardez. Et si euh, vous, vous regardez, euh, si, si vous regardez des choses dans des, dans, dans, à des niveaux qui n'ont pas de sens, à des mauvaises granularités, c'est un petit peu, si vous voulez, que, comme si euh, vous vouliez, euh, je sais pas moi, regarder un, un atome à, à, la, à, à la loupe binoculaire. Non, vous n'y arriverez pas, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Euh, c'est important euh, d'avoir une cohérence entre ce que vous regardez et l'échantillon sur lequel vous le regardez. Et ce dont on se rend compte, c'est que, bah, en fait, aujourd'hui, il y a probablement, si vous voulez, 95% des décès liés au Covid euh, sont probablement euh, concentrés sur une partie de la population qui fait euh, bonhomme malin entre 10 et 20% de la population générale. Ça dépend comment on regarde, parce qu'il y a encore autre chose qui est vachement important. C'est que, euh, comme on a les stats par comorbidité, on sait aussi qu'en moyenne, vous avez presque deux comorbidités par, euh, par, par décès. C'est-à-dire que les, les gens ne viennent pas avec une seule comorbidité. C'est-à-dire que si vous avez une comorbidité, vous, êtes un peu, euh, vous avez un risque supplémentaire. Alors si vous en avez deux, là, vous rentrez vraiment dans la case de il faut, faut commencer à faire attention. Euh, C'est pour ça qu'à mon avis, euh, l'essentiel des décès est concentré sur une partie de population qui correspond probablement à 10%. Euh, et et c'est une manière de regarder les choses qui change tout, euh, parce que vous arrêtez euh, de vous chamayer, en train de vous dire eh, « le vaccin est efficace, eh, le vaccin n'est pas efficace, eh, toi t'es pro-vax, ah, moi je suis anti-vax, euh, ou alors euh, il faut ci, il faut ça ». Euh, 8 personnes sur 10 euh, à l'hôpital sont, euh, sont non vaccinées. Euh, oui, mais non. Alors le, le, les, chiffres, je, je, les chiffres sont faux. Hein. Vous avez la super chaîne Décoder qui a montré que les chiffres étaient bidons. Euh, moi j'ai un peu attaqué ça aussi. Je, moi j'ai surtout attaqué les, les chiffres de transmissibilité. Ça, c'est un truc, si vous voulez, euh, au, mois de, au mois de juillet, on nous expliquait que vous aviez 12 fois plus de risques de transmettre le Covid quand vous n'étiez pas vacciné. Hein, on est au mois de septembre, on n'est pas deux mois plus tard. Que là, on dit « Ah oui, alors les non-vaccinés ont probablement un peu plus de chances de transmettre, mais on ne sait pas trop en fait ». Il ne faut pas s'étonner, les gars, euh, qu'on ne vous croit pas si en un mois et demi de temps, vous passez de 12 fois plus de risques en mode « Ah, c'est l'horreur », à euh, « Bon, bah, en fait, on ne savait pas ». Et euh, c'est pas une question, euh, c'est pas du tout une question euh, d'évolution de, de la connaissance, c'est juste que le 12 fois plus, c'était des chiffres bidons. Il me semble avoir suffisamment montré, je vous mets des liens par là. Allez regarder tout le travail sur l'investisseur sans costume. Alors oui, ça s'appelle l'investisseur sans costume, parce que euh, je parle normalement davantage d'économie et de finance. Et je me suis attaqué aux histoires de Covid par le biais de l'économie et de la finance. Hein. Et si je suis arrivé avec un biais un petit peu, euh, comment dire j'ai une forme de réserve par rapport au vaccin, c'est que moi je connais très très bien le milieu des labos pharmaceutiques d'un point de vue financier, et d'un point de vue financier, c'est des gros ports. Le mot, enfin franchement, je, le mot, c'est le, le milieu de la pharma, c'est un milieu, mais de, de, de crevard. Il n'y a pas d'autre mot, c'est des gars. C'est sale ce qu'ils font. Euh, et, et, et, et, et le financement des vaccins Covid est super sale, j'ai aussi travaillé là-dessus. Je vous mets plein de liens, allez voir là, en description, partout. Hein, je... euh, et du coup, bah, forcément, quand vous avez des, des, des problèmes, euh, ou quand déjà vous avez des gens qui s'occupent de vous, euh, qui ne sont pas très, euh, pas très fiables, bah, vous, vous approchez les sujets avec une forme de réserve toute naturelle. Et en plus, quand vous creusez, bah, vous vous rendez compte qu'il y a n'importe quoi. Mais tout ça pour dire... Euh, si vous voulez trouver du sens, il faut aller à de la granularité plus fine. Vous ne pouvez pas regarder en population générale. Et comme, à mon avis, c'est intéressant, et à mon avis, euh, c'est très grave que le gouvernement ne publie pas des statistiques euh, par comorbidité. Euh, parce que bah, vous avez plein de gens qui ne peuvent pas se rendre compte et ne peuvent pas jauger des risques réels qu'ils prennent. Et en mettant tout le monde dans le même sac, et bah, tout le monde a un espèce de risque médiocre. Oui, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de risque, il y en a un peu, mais... Et après, bah, vous avez euh, toutes les personnes euh, de, de moins de 60 ans sans comorbidité qui vous regardent en disant bah, « bah non, en fait, un, j'ai pas de risque. » Et de deux, euh, la transmission, il va falloir m'expliquer, parce que euh, jusqu'au mois de juillet, euh, on n'avait on, on aucune idée de la, de la transmission. Au mois de juillet, tout d'un coup, c'était devenu terrible, et maintenant, on ne sait plus rien. Donc on, on va se calmer un peu sur les histoires de transmission. Euh, et, euh, et en revanche, oui, vous avez des gens, effectivement, qui ont des risques accrus euh, et qui, à mon avis, voyez, on a suffisamment peur de la mort pour ne pas avoir besoin de mettre des obligations vaccinales pour que vous ayez euh, les parties euh, qui se sentent concernées par ce virus, qui allaient se faire vacciner toutes seules sans qu'on ait quoi que ce soit, sans qu'on ait à les embêter. Comme même, on pourrait leur faire payer leur dose, je pense qu'elles iraient, si vous voulez. Euh, c'est n'est pas ce que je demande. Hein. Bref. Euh, et bah, j'aimerais bien, et du coup, comme je pense que c'est pas loin d'être criminel du gouvernement. De, de refuser de publier ces statistiques. Alors c'est sûr que quand vous refusez ça, ça fait tomber, ça fait tomber le, le passe sanitaire, si vous voulez, c est, c est, ça fait tomber le pass sanitaire, ça fait tomber l'obligation vaccinale, plus que le passe sanitaire, ça fait tomber l'obligation vaccinale qui arrive. Euh, et et, et, et, et est, on est à un moment, on, on est vraiment en ce moment euh, à un tournant parce que on se rend compte que l'espèce de coup de butoir qu'ils ont donné cet été en publiant leurs chiffres, le, le, il y a deux raisons pour lesquelles on, on, on prétend qu'il y a un intérêt sanitaire à se vacciner. C'est des formes moins graves et moins de transmission. Euh, et euh, et, et, et, et on se rend compte que les chiffres qu'ils ont publiés sont bidons. Ce qui, encore une fois, ne veut pas dire que le vaccin est totalement inefficace, Mais ça veut dire qu'il n'est certainement pas efficace à, de, de, de la manière dont ils le disent. Que, en tout cas, ça ne peut certainement pas être l'alpha et l'oméga d'une politique sanitaire en France et que l'obligation a probablement un intérêt assez limité. Euh, bah, je, je dis ça comme ça. Euh, Aujourd'hui, il est à peu près sûr qu'un euh, soignant euh, qui se fait euh, son autotest, même pas nasopharyngé, hein, juste son autotest euh, dans le nez, donc sans euh, avoir à se charcuter le nez tous les trois jours, euh, met moins en danger ses patients, qu un, qu un patient vacciné. Ça, ça vaudrait le coup, les gens qui ont les stats, euh, ou les gens qui ont les moyens de faire des études comme ça, d'aller regarder. Mais en tout cas, euh, c'est de l'ordre d'idée dans lequel on est aujourd'hui dans la connaissance actuelle. Donc venir, euh, venir euh, dire que les soignants qui refusent de se faire vacciner euh, sont, des, euh, sont des salauds euh, qui ne respectent pas l'intérêt général, ben bah non, c'est pas vrai. Euh, c'est pas vrai du tout. Euh, et, euh, et du coup, euh, moi, ça, ça me paraît être important euh, de revenir là-dessus. On, on a déjà traité intensivement euh, des questions de transmission. Et sur les questions d'atténuation des formes graves, bah, c'est sûr que le vaccin, il peut atténuer les formes graves des gens qui les font. Mais euh, les gens qui ne font pas de formes graves, encore une fois, c'est des stats. Je ne suis pas en train de dire que si vous avez moins de 60 ans et pas de comorbidité, personne ne fera de, de, de, de, de, euh, de forme grave, de la même manière que chaque année, il y a des gens qui sont frappés par la foudre. Encore une fois, vous avez autant de risques euh, de vous faire frapper par la foudre que de mourir du Covid si vous avez moins de 60 ans et pas de comorbidité. Au Royaume-Uni, vous avez moins de 850 personnes de moins de 60 ans sans comorbidité qui sont décédées depuis le début de la pandémie. C'est-à-dire que sur une population qui doit faire probablement 40 millions de personnes, 850 morts sur 40 millions de personnes. Je veux dire, c'est pas pour rien il n'y euh, a pas de. Les, les statistiques euh, de mortalité générale n'ont pas bougé d'un iota chez les moins de 60 ans depuis le début de cette crise. Euh, et euh, en revanche, et on va aller voir les chiffres du, du, du Royaume-Uni qui sont publiés chaque semaine, je ne comprends même pas comment je n'ai pas été les voir avant, pour aller regarder un peu dans le détail ce qui se passe, parce que ça vaut le coup quand même. Et, euh, et ça vaudrait le coup, euh, M. Véran, que vous nous publiez ces chiffres-là aussi pour nous. Alors, ça doit être à peu près les mêmes. Il hein. n'y a pas beaucoup de différence, euh, quand vous allez voir, sur les comorbidités. Sur... C est, c est, on a les mêmes structures. Mais quand même, c'est-à-dire qu'on se rend compte, si vous voulez, que les comorbidités sont probablement un facteur plus important que celui de l'âge. On, on vous publie les stades par âge, ça n'y a pas de problème. Mais on ne les publie pas. Aujourd'hui, vous avez plus de 80 ans sans comorbidité, vous avez moins de risques qu'une euh, que personne de 50 ans avec comorbidité. D'un point de vue statistique, derrière, chacun jauge son risque comme il veut et euh, quelqu'un peut, quelqu peut avoir envie d'aller se faire vacciner pour, contre, un, un risque, euh, contre un risque qui équivaut à se faire frapper par la foudre. Chacun fait comme il veut. Mais ça fait partie, euh, ça, ça fait partie de l'appréciation personnelle. Hein. Après tout, ce sont quand même nos vies, ce sont nos corps. C'est quand même à nous de décider hein, à la fin, s'il y a un problème, c'est nous qui payons quand même. Hein. Euh, là quand j'ai payé de notre vie, hein, de, de, de notre santé. Euh, le... Alors, regardons ça. Donc ça, c'est ce qui est publié chaque semaine au Royaume-Uni. Alors, vous avez les stats ethniques, ça, on n'a pas le droit en France. Mais ce qui est intéressant sur ces stats ethniques, juste au, au passage, tant qu'on y est, c'est qu'au Royaume-Uni, vous n'avez pas trop euh, la différence qu'on a aux États-Unis où les populations noires euh, sont plus euh, touchées que les autres au Royaume-Uni, vous n'avez pas ce problème ethnique. Bref, c'était le petit truc au passage. Euh, par, euh, par genre, par, euh, ça on le savait déjà. Quand vous êtes un homme, alors c'est un peu moins que les autres chiffres que j'avais vus. Euh, quand vous êtes un homme, vous avez 50% de risque de décès en plus que les femmes. Et en fait, quand je vous dis risque de décès, là, vous pouvez remonter toute la chaîne, hein, soins critiques, hospitalisation de manière générale, parce qu'à partir du moment où vous êtes rentré dans, dans, dans, la, dans, dans la case hôpital, les, les chiffres n'évoluent pas beaucoup. C'est-à-dire que vous n'avez pas tout d'un coup un grand nombre de personnes qui arrivent à l'hôpital, euh, quelle que soit la cohorte, et ça reste cohérent d'une étape à l'autre. Donc là, j'ai pas les chiffres au Royaume-Uni de soins critiques et d'hospitalisation, mais jusqu'à présent, de ce que j'ai vu, ça a, été, ça a toujours été cohérent, et il n'y a pas tellement de différence entre les stats, que vous avez un, entre les stats de décès et les stats d'hospitalisation et de soins critiques, dans l'autre sens. Et donc après, on va voir justement ce qui nous intéresse, c'est les statistiques par condition. Et alors là, par condition, vous euh, vous regardez, donc vous vous rendez compte que déjà, euh, avant 40 ans, euh, vous n'avez quand même pas beaucoup de décès du de tout, tout hein, sur un total de 92 000 décès, ce qui fait quand même plus qu'en France, on est à, à un petit 80 000. Donc vous avez quand même plus de décès euh, au Royaume-Uni qu'en France, ils ont quand même un peu plus souffert que nous pour une population euh, qui est comparable en termes de, de taille. Euh, vous avez quand même personne en dessous de 40 ans. Euh, désolé pour, euh, pour pour les euh, les, les, les 700 euh, les, les 700 et quelques personnes. Euh, Je suis désolé pour elles, mais, mais c'est par rapport à une population générale. Si vous voulez, vous avez incroyablement plus de, de, de gens qui meurent dans des accidents de piscine, dans des accidents de la route que que, que, que, que, que, que, que du Covid. Quoi. C est, c est, faut savoir raison garder. Et euh, là, vous vous rendez compte que vous avez encore davantage. Ça, ça augmente effectivement à partir de 60 ans et à partir et après 80 ans. Euh, et c'est là où vous regardez, effectivement, vous avez 853, pardon, j'ai moins de 850, 853 personnes sans comorbidité de 0 à 59 ans qui sont décédées du Covid au Royaume-Uni. Il n'y a pas de sujet. Sur la partie protégée des formes graves, il n'y a pas de sujet. Il faut vraiment aller regarder. Au niveau de comorbidité. C'est pas compliqué, les 40-59 ans vous avez dix fois plus de risques si vous avez des comorbidités. Euh, C'est un rapport extrêmement, Alors, on s'en doutait si vous voulez, on le savait un peu, mais là on a des chiffres. Et, euh, et après on va aller voir, ça vaut le coup d'aller regarder le détail, euh le, pardon, juste, je, là, -là 8,53 et 4,3 euh, Ça, c'est juste le rapport euh, des non vaccinés, des non vaccinés, pardon, des, des sans, sans, sans, sans comorbidité. Ça, vous avez 4 C'est même pas, c'est même pas 5 de, de, de la mortalité qui est liée, euh, qui est hors comorbidité. C'est vraiment, c'est très, très, très, très faible. Et si on regarde dans le détail parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Alors c'est moi qui ai rajouté la petite partie population pour avoir des estimations de chaque comorbidité de son poids dans la population. Vous avez en énorme, le 26%, vous avez un quart des décès qui sont de diabétiques. Les diabétiques, donc 26% pour à peu près, alors j'ai mis 6,7% euh, sur les diabétiques. Je pense que de, sur ces 6,7%, ils incluent des estimations de gens qui ne sont même pas au courant qui sont diabétiques. Mais en gros, si vous êtes diabétique, vous avez 4 fois plus de risques euh, de décéder du Covid. Euh, le, si vous avez de la démence au-dessus, ce là, là, le, le, celui qui augmente le plus votre risque. Probablement, quand on parle de démence, essentiellement, c'est du Alzheimer. Elles sont des maladies dégénératives liées à l'âge, de personnes âgées en plus. Mais les, les démences, vous avez 1,3% de la population, mais 16% des décès. Là, vous avez un, un facteur risque qui est multiplié par plus de 10. Ça, c'est très important. Le, les, les, pareil, les, les maladies pulmonaires chroniques, maladie pulmonaire chronique, bah c'est normal. Si vous avez un virus qui s'attaque à vos poumons, si déjà vous êtes faible des poumons, là vous avez 1,8% de la population euh, britannique, mais 16% des décès. Donc vous avez presque un facteur 10 de risque. Et ça, c'est intéressant de savoir, que, pardon, euh, de savoir où, sont, où sont les risques. Et si vous allez regarder derrière dans les autres euh, gros... Je vous, je, vous mets en, en description, euh, je vous mets en description le, le, le, le fichier, bien évidemment. Il est publié chaque semaine par la NHS britannique. Et, et ça, c'est depuis le début, depuis mars 2020 jusqu'au jusqu 16 septembre. Et là, tac, tac, tac, tac, tac, et vous avez les, les, maladies, euh, les, les maladies du cœur. On a donc tous les malades cardiaques, qui représentent 13%. Alors, malades cardiaques, euh, je n'ai pas trouvé de, de chiffres précis, euh, sur, euh, sur les maladies cardiaques ischémiques. Euh, ça, doit probablement, euh, ça doit probablement se rapprocher euh, des chiffres du diabète, qui sont des choses qui vont assez souvent ensemble. Il doit probablement y avoir une petite dizaine de pourcents. Et c'est comme ça que euh, vous vous rendez compte, si vous voulez, que vous avez des, des populations très ciblées qui... Euh, vous n'en avez pas 150 si vous voulez, là, des, euh, des, des, des, des, des comorbidités. Vous pouvez savoir assez facilement si vous êtes dedans ou pas. Vous pouvez savoir ce que vous avez à faire à partir de là. Le, et après, quand vous regardez le nombre total de comorbidités, alors après, vous avez tout un tas d'autres comorbidités générales, mais je comprends qu'ils ne les comptent pas parce que, encore une fois, les, les, les gens qui décèdent ont en moyenne 1,8, vous avez 1,8 comorbidités par décès. En moyenne. Donc, c'est énorme. Et, et donc euh, on est sur un virus qui effectivement, euh, effectivement euh, s'attaque à probablement 10% de la population. Et, et ça, si vous voulez, vous avez plein de monde, et ça c'est quelque chose que j'ai lu assez régulièrement, de gens qui vous disent euh, « ah ben oui, c'est sûr que ce virus s'attaque euh, sévèrement à 10% de la population, mais on ne sait pas laquelle ».« Ben si, en fait, on sait laquelle ». On, on, on sait laquelle, euh, et, euh, et je trouve ça absolument délirant de refuser de regarder la réalité en face, de refuser que, ben bah oui, on n'est pas tous égaux devant la maladie, que, ben bah oui, euh, parmi ces maladies-là, vous avez une partie de gens qui sont juste, ben bah voilà, ce sont des maladies, ils peuvent rien. Vous en avez quand même une bonne partie qui sont des maladies de mode de vie Hein, le, le, le diabète, de, le, en France on parle aussi beaucoup d'obésité comme comorbidité, là vous ne l'avez pas, mais je pense que vous l'avez à travers le diabète et à, et à travers les maladies cardiaques. Euh, donc c'est aussi des, des choses qui sont liées plus généralement à la santé d'une population euh, où on est une population qui, qui, qui, qui, est, qui, qui ne vit plus de manière saine. Alors on peut, on peut raisonner pendant des heures pour savoir pourquoi, Hein, sur nos modes de vie, sur le temps qu'on passe dans des voitures, dans des transports, sur la malbouffe qu'on ingère à, à longueur de temps, sur le, la sururbanisation, sur la périurbanisation qui est terrible, sur l'éloignement entre le, le, le lieu de travail et le lieu d'habitation, sur la pollution dans les villes, sur... on peut réfléchir. Mais, mais en fait, si vous voulez, ce virus, c'est un révélateur de, de, de, toutes nos fautes, euh, de toutes nos fautes politiques. Depuis 50 ans, le, le, et, et, toutes nos fautes, quand je dis politique, c'est ensemble. C'est-à-dire on, on a des modes de vie aujourd'hui où, euh, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, euh, on arrête de gagner de l'espérance de vie et surtout, on se met à perdre de l'espérance de vie en bonne santé. Si vous voulez. On est devancé par les États-Unis qui, eux, perdent de l'espérance de vie. Et cela dit en passant, euh, on nous importe des vaccins venus tout, dro tout droit des États-Unis, euh, le système de santé américain, qui est un pays dans lequel l'espérance la, la, la, la, la, de vie régresse et où, pour l'avoir pratiqué, qui, vous, vous avez vraiment pas envie d'avoir le système de santé américain, c'est un système qui coûte une fortune et qui est en voie de dégénérescence. C est, c est, si vous voulez, moi, le, le, moi j'ai vu des, des médecins rentrer dans des, des, des, dans des salles de patients pour venir vendre leurs opérations. cest à c'est pas qu'ils venaient soigner. Ils venaient vendre leurs opérations. Les mecs, ils faisaient une seule opération, toujours la même. Ils passaient de chambre en chambre, ils disaient, ah, vous savez, vous devriez faire ça ». Ils disaient ça à tout le monde. Mais je l'ai vu de mes yeux, si vous voulez. J'ai vu des hôpitaux aux États-Unis euh, totalement dysfonctionnels euh, parce que vous avez une logique de fric qui a pris le pas, euh, parce que justement, vous avez ces labos qui ont une mainmise absolument ahurissante euh, sur, euh, sur, sur, sur l'hôpital à tel point, si vous voulez, que tout le bien qu'ils pourraient faire par ailleurs en développant des traitements et des médicaments est totalement annulé. Bref, cela étant dit, euh, je suis assez content d'avoir pu trouver mes chiffres, de dire bah, oui, effectivement, c'est une maladie qui va toucher 10% de la population. Oui, on sait quels sont ces 10% qui sont à risque. Oui, je pense que ces gens sont les premiers à savoir ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils ne veulent pas faire. Et euh, il faut absolument arrêter de vouloir poursuivre des objectifs différents derrière ces politiques. Je suis désolé. le pass sanitaire, la vaccination obligatoire, tout ça. Aujourd'hui, vous n'avez pas un chiffre, vous n'avez pas. La réalité ne peut pas euh, ne, ne, ne peut pas justifier du pass sanitaire. Euh, la, euh, la seule chose qui justifie ça, c'est quoi C'est euh, l'avenir chinois euh, et le contrôle social à la chinoise, qui se développe depuis déjà une petite dizaine d'années, quand même, assez fortement en Chine, les, euh, les, le contrôle social. Euh, le grand panoptique, parce que c'est pareil, ça, ça, ça, pour le coup, ça, c est, c est, c est, il faut remonter à Foucault, hein, ça, ça, ça, ça a presque un demi-siècle, ces affaires-là. Euh, et euh, plutôt que, que de régler nos problèmes... Euh, à la racine et de réapprendre à vivre ensemble, bah, on se met tous en prison. Euh, c'est à peu près ça. Hein. Ils sont en train de nous mettre en prison, ces gens. Euh, et, je, et quand on vient de vous dire « Ah, mais il faut pas passe sanitaire pour avoir le droit, pour avoir la liberté », non, c'est l'inverse, en fait. Vous êtes en train de créer des prisons. Vous êtes en train de créer le grand panoptique à la Foucault, euh, le panopticon euh, grec, où vous avez cette espèce de prison où tout le monde est surveillé en permanence, et à tout ça, dans une espèce de d'orgie de, de, de, de propagande dans laquelle vous retournez absolument tout. Et, euh, et où, en fait, si là on sait bien, la première défense, c'est l'attaque. Et puis, une fois que vous avez attaqué le, le, le camp d'en face de tous les mots, euh, bah, on ne peut pas répondre, c'est celui qui dit qui est. Ça fait tout, et, et, et faisant cela, en fait, vous détruisez les structures sociales, vous détruisez la confiance, vous détruisez la capacité à vivre ensemble, et vous détruisez euh, la, la, la capacité euh, de responsabilité. Parce que c'est sûr, c'est-à-dire que maintenant, une fois que vous avez vacciné tout le monde, les gens vont dire, écoutez, vous nous avez dit, pour retrouver la vie d'avant, il faut être vacciné. On l'a fait. Quand vous allez devoir leur dire maintenant que non, ça suffit pas, qu'il faut quand même d'autres choses parce que ça ne marche pas, votre truc. Et à un moment, les gens vont dire, bah, on t'emmerde, parce que vous nous avez dit un truc. En fait, ce n'est pas vrai. Vous, vous, vous, vous cassez absolument toutes les structures qui faisaient qu'on arrivait à peu près à vivre ensemble. Euh, donc voilà. Faites suivre cette vidéo parce qu'à mon avis, ça peut intéresser des gens de savoir... Quels sont les risques par comorbidité euh, Je pense qu'il faudrait faire pression pour que ces chiffres soient publiés en France aussi, et pour qu'on sache quand même qu'on euh, qu connaisse la réalité derrière cette maladie. Quoi. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune.